Pierre Cerck, mon grand-père, était un poète voyageur. On l'appelait le nomade du large, toujours en partance pour un ailleurs mystérieux. était animé d'une force qui l'obligeait à assouvir sa soif d'inconnu. Parfois, il fermait les yeux pour partir en terra incognita. Il m'a légué ses carnets de voyages et livres d'aventure. Ses trésors me sont chers parce qu'ils me font rêver et parcourir le monde. À ma manière, je poursuis son œuvre en navigateur de l'imaginaire Certifié en latitude lointaine et horizon chimérique. Patrick Cerque. Voici ah ouais, la première toile euh, d'E.J. Pierre Cerc, mon grand-père euh, poète voyageur. C'est une vieille photo du, du début du siècle avec un, un, un de ses textes que j'ai recopié directement sur la toile. Le carnet dont j'ai hérité, finalement, euh, était le point de départ du, du rêve dans lequel lui baignait. Et moi, j'ai continué son rêve par des travaux euh, différents, des toiles, des carnets, des objets. Et, et c'est ce que je propose dans mon travail, de, de, de plonger directement dans ce, dans ce voyage. Quoi. Voilà, c'était oui, quelques, quelques objets qu'il m'a laissés aussi. Euh, tu vois, un, un vieux carnet de navigation, un compas de, de cartes, euh, un instrument de, pour faire le point, une longue vue, une boussole, enfin fait, différents objets qu'il m'a qu légués aussi. Je voulais qu'on prenne aussi euh, conscience et qu'on regarde aussi La Charpente, qui est une œuvre euh, magnifique un petit peu comme une carcasse de bateau à l'envers. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre les bannières en hauteur, comme ça, de façon à ce qu'on puisse lever la tête. Et il y a aussi, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais les, les, les jeux avec les, les, la ligne d'horizon. Euh, quand on est ici, on, on, a, on a situé la, la ligne d'horizon euh, sur, sur le même plan, de façon à avoir une trouée, euh, une trouée lumineuse sur la dernière toile, là-bas, dans le fond. Je t'invite au voyage et à la déambulation parmi Parmi les travaux qui lui sont dédiés, qui sont dédiés à sa, à sa mémoire, en fait, euh, des carnets, des carnets de voyage, il s'agit de toute une série d'esquisses euh, sur, euh, sur les univers qui, euh, qui je pense, euh, lui, lui plaisaient bien et, et devaient nourrir son imaginaire et qui finalement maintenant nourrissent le mien, quoi. C'est ça qui est assez curieux, euh, c'est-à-dire que lui-même n'a pas laissé grand-chose, mais euh, euh, pour moi, en ce qui me concerne, ça a été le point de départ euh, euh, d'une espèce de nourriture qui, qui, qui, qui me sert aujourd'hui pour travailler. Oui, en fait, c'est ta base. En fait, ta... Voilà, c'est la base, oui. Son, son, son, son premier quart de voyage. j'ai l'impression d'être dans son esprit vraiment, quoi, et de, de prolonger ce travail-là. Les landes, les, les herbes, les arbres un peu rachitiques, très élancés. C'est la poursuite d'une œuvre quelque part. Ce qui me fascine toujours dans ces images-là, c'est le, le, le bout de la terre. Tu vois, ce sont des, des, pour moi, ce sont des finistères, vraiment des endroits où la, la terre tombe dans l'eau, euh, des falaises noires comme ça ou euh, euh, des lieux de transition entre la terre et la mer ou où, euh, où la frontière, en fait, entre deux mondes. Des zones, disons, entre l'imaginaire que représente la mer et le réel entre guillemets que représente la terre, c'est-à-dire le concret, le matériel, le physique. Et la frontière entre les deux, c'est ces espèces de no man's land, c'est un peu les territoires qui me, qui me fascinent et qui m'inspirent. Ouais. L'arbre signifie certainement quelque chose, peut-être la vie, ouais. peut-être euh... Peut le fait de d'accéder à quelque chose, de monter vers le ciel. Oui. Le ciel a de l'importance dans la mesure où c'est le vide. C'est un des sujets principaux de, de, de, mes, de mes peintures, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas, justement. L'air, l'impalpable, le vide, justement, c'est ce qui m'intéresse aussi. Oui. Et on retrouve toujours cette lande désertique, oui. ce euh... paysage qu'on traverse. C'est un paysage assez tourmenté, oui, assez, euh, assez isolé, abandonné, euh, qui prête à la fois à la rêverie à la contemplation, si on veut, oui. Les personnages ont, vont de la terre à la mer et vont d'un horizon à un autre horizon et enfin, sont, ont l'air d'être sans cesse en, en mouvement comme ça, sans jamais s'arrêter. Il y a toujours la présence de l'homme, mais en même temps, l'homme y est rarement. Et ce qui figure dans l'étoile, c'est justement les constructions de l'homme. Mais il y a besoin quand même de repères. On sent qu'il y, y a les amers Pour l'instant, ouais. il y a les maisons éclairées, il y a les maisons qui vivent quand même. Ouais. Malgré qu'elles soient perdues dans cette brume épaisse, on retrouve toujours la trace de la vie. C'est vrai, ouais. la trace de la vie, ouais oui, L'isolement de l'Homme finalement dans ce, monde, dans ce monde terrestre et dans ce monde dans l'Univers finalement peut-être un questionnement sur quel est le sens de notre présence ici. Euh, enfin, dans sa boîte, hein, la boîte qui est là d'ailleurs, la euh, petite boîte bleue, euh, le carnet, comme c'est le point de départ du travail, je reviens toujours à ce, à ce fonctionnement-là, en fait, toujours à la place, à histoire de carnet, donc de plus ou moins grande dimension, et bon, là, qui est un carnet assez, euh, assez important. Euh, c'est la présence automatique un peu c'est son fantôme qui plane un peu, cette, euh, cette part d'ombre. C'est sûr qu'il m'habite constamment et, et en même temps, il est toujours là pour, euh, pour me questionner sur euh, le sens de ce que je fais et le sens de ce que je vis. Puisque je, grâce à lui ou à cause de lui, je, je construis ma vie et en même temps, je me pose toujours des questions. La question de savoir ce que je fais. Pierre cercle a laissé ça. Euh, ce parchemin, oui. Enfin, ce parchemin, ce faux parchemin puisque c'est moi qui l'ai fait. Oui, j'adore les palimpsestes, les, les traces d'écriture. Euh, euh, encore une fois, sur des sur des sur des peaux comme ça. Et moi, ça me ça me fascine toujours. Euh, les mots comme ça qui sortent d'un de, de, de, abroglio, de, de matière. De matière. Euh, le texte est important dans la mesure où l'écriture, pour moi, c'est une calligraphie, c'est de l'ordre du dessin. C'est avant tout de l'ordre du dessin. Écrire, c'est dessiner, c'est une espèce de... comme une respiration mais c'est aussi une façon de charger la toile de quelque chose en plus justement, comme tu dis, de l'ordre de la pensée certainement. Moi j'ai souhaité euh, proposer un cheminement avec ce personnage euh, qui est une sorte de fil d'Ariane, qui propose un fil d'Ariane, qui propose euh, de plonger dans une histoire, c'était mon intention de départ, puisque moi j'adore les histoires, et surtout en particulier les histoires enfantines, parce qu'il me semble que ce sont les plus belles et celles qui laissent le plus de souvenirs. Et ensuite, euh, après, le spectateur ou le, le participant est libre, évidemment, de, de choisir le, la voie qui lui, qui lui plaît le plus ou qui lui convient. On continue cette visite, alors ben, Si tu veux, oui. Et là, on retrouve le phare. Hein. Ben là, la maison phare, à la fois la maison, hein, qui, est aussi le, qui représente en même temps l'accueil, mais aussi euh, la chose inaccessible, toujours lointaine, mmh. et le phare, le phare qui représente aussi le, le, secours. le secours, la sécurité, la lumière de la nuit. J'aimerais bien trouver un, un endroit comme ça pour euh, y constituer une sorte de, de maison-musée, ou de... Enfin, musée n'est pas vraiment le mot, puisque euh, c'est un travail qui est toujours en recherche, en évolution, donc euh, ce serait plutôt... Euh, un lieu, de... un lieu de mémoire. sympa, t'as vu le bateau aussi Et voilà Et voilà, le ouais. l'œuvre. Le dernier bateau de Pierre Serc. Le bateau qu'il a commandé euh, au début du siècle. Et qu'il a conduit vers des rivages euh... inaccessibles. actuellement, ouais, le château de Rignyville, ouais, tout au loin là-bas, Oui, ouais, au fond du Havre. Hein. Alors justement ce Havre où le... mon grand-père est peut-être rentré sur un... une de ces goélettes anciennes là, qui servait de transport au... aux matériaux et notamment au... à la chaux puisque les bateaux transportaient beaucoup de chaux dans la région. Et tout ce Havre-là était un grand port de commerce hein, au début du siècle. Hein. de, de, de pirates, avec le boulet de canon. Je pense que le grand-père est un prétexte. Je pense pas que ce soit le grand-père en tant que lui-même, en tant que personnage que je recherche désespérément. C'est un prétexte pour voyager justement. C'est un, c'est un, une espèce de, oui, de mythe, grâce auquel je, je navigue, imaginairement. Et mentalement, c'est une navigation, euh, oui, une navigation dans l'imaginaire. D'accord. Donc tu, tu navigues à vue ou tu navigues avec Non, je personnes... navigue pas à vue, non, non, parce que je navigue toujours euh, sans savoir où je vais. Donc justement, je navigue à l'ancienne, plutôt euh, en, en découvrant la route au fur et à mesure, comme les comme les anciens le faisaient justement. C'est peut-être pour ça que tout, euh, tout ce voyage-là se fait dans, le, dans un temps passé. Parce que justement, c'est un temps dans lequel les choses étaient encore à découvrir, peut-être. Euh, le lieu se, se, se porte euh, vraiment bien à, à, à l'exposition, parce qu'à travers les vitres, vit on, peut, on peut se perdre le regard aussi à, sur l'infini de la mer. Quoi. Donc c'est assez. Euh... On retrouve un peu cette même euh, intimité, quoi. cette même. Ouais. Bah oui c'est ça, c'est cet, bon, alors... cet équilibre, aussi que je cherchais, je, je voulais trouver entre un lieu près de la mer, comme ça, qui porte vraiment à la riverie et, et à l'ailleurs, et, et mon travail, quoi, qui j'espère aussi euh, porte à, à ces mêmes sentiments. Quoi.